Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va jouer au Nostradamus de Rock avec notre ami Absodian et ses prédictions. Absodian, un énorme Discord en anglais bien évidemment. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai le lien. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et en parlant de Discord, n'hésitez pas à rejoindre celui de la chaîne, c'est facile. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis. Aucune excuse pour ne pas être sur le Discord et retrouver toutes les infos, tous les screens, tous les leaks, toutes les prédictions. Et bien plus encore sur le jeu. Les amis donc, parlons de ces prédictions faites par Absodian. Évidemment, ce ne sont pas des leaks, ce sont des prédictions. Mais sur quoi se basent ces prédictions Elles sont en général plutôt fiables. Elles se basent sur les dev feedback. On a de nombreuses informations qui nous sont données depuis 4 ans maintenant dans les dev feedback. Certaines commencent à dater et n'ont toujours pas été implémentées. Je vais vous prendre un exemple simple. Il y a de ça 2 ans, il a été avancé le fait que Charlemagne allait totalement refait ses skills, ses compétences. Car il voyait bien que c'était un commandant qui ne servait à rien et qui d'ailleurs était à cause de ça quasiment pas utilisé. Donc ça c'est des infos de Death feedback. on a aussi des infos données dans des vidéos officielles de Lilith et en, en, prenant, en concaténant toutes ces infos, on peut faire un certain nombre de projections, de prédictions et aussi en prenant en compte la dynamique du jeu, les cycles des développeurs, les roadmaps qui ont été annoncés dans des forums plutôt officiels, officieux. Bref, c'est de là que se basent toutes ces prédictions sur la dynamique. Alors, la première chose que Absodian nous indique, c'est la mise en place d'un nouveau système de VIP, un nouveau level de VIP. VIP 19 ou voire VIP 20. Et dire que Lilith travaillait donc sur ce nouveau système. Il faut savoir que euh, dans le système VIP, hein, la plupart des grosses baleines, ont déjà de quoi passer niveau VIP 20. Le niveau 19, à mon avis, le palier entre le 18 et le 19, il serait... Allez, je sais pas, je dirais 3 millions. Entre le 19 et le 20, il serait de 5 millions de points. Je pense qu'on n'est pas déconnant avec ce genre d'échelle. Ça ferait 8 millions de points VIP. Bon, faut savoir que les méga-baleines, par exemple, tous ceux du 1960 ou du 1034, hein, les 60GT ou les 1V, ils ont tous, facile, 50 millions de points VIP en stock avec ce qu'ils dépensent dans le jeu, si ce n'est pas plus. Je crois que Baba, un jour, avait montré son stock. Il avait plus de 100 millions de points VIP en stock. Donc, les mecs, ils sont détente. Lilith pourra aller, je vous avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, pour aller jusqu'au VIP 30 qui le l'aurait déjà immédiatement. Donc, voilà, il nous dit VIP 19, VIP 20. On peut déjà être quasi sûr, espérer un VIP... Espérer, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que pour euh, tous les autres qui ne sont pas des baleines, on va pleurer déjà avec ce système de VIP 19. Je n'arrive même pas à être 18, euh, rendez-vous compte. Hein. VIP 19, on peut l'avoir au premier trimestre 2023. Et il ajouterait, et là, c'est finement pensé, il ajouterait... Un coffre élite pour les attirails et avec des, des debuffs exclusifs et des skills dommages et des skills prix. Ça serait vraiment une pas une très bonne idée parce que nous on paierait un hein, très, très cher ça, mais ça serait très judicieux de rajouter un coffre élite pour les attirails. Franchement très intelligent euh, de la part de l'élite s'ils font ça. Et c'est pour ça que c'est très probable. Et voilà par exemple, ils disent exclusive chest example. Euh, ça serait tous les jours évidemment, puisque c'est avec le, le on l'ajouterait dans le niveau VIP. Euh, Légendaire Commander sculpture x3 aussi. On pourrait euh, avoir euh, en plus, enfin en plus, c'est déjà le cas. Augmenter euh, les, les équipements matériels chest x2 et euh, l'élite formation chest ou choice. Euh, chest x 1, donc euh, pour les formations, donc un coffre pour les, les attirails, un coffre pour les formations, oui c'est tout à fait euh, possible. Ensuite ils disent il pourrait y avoir dans le spécial chest, dans le coffre spécial, la première génération de commandants de sculpture, de, de commandant euh, prime, euh, pourquoi pas euh, un, un Minamoto euh, qui passerait en prime ou... Un Charles Martel en prime. Ouais, pourquoi pas. C'est tout à fait possible. Là, j'y crois moins. Autant euh, le VIP 19 avec euh, un nouveau système. Je me dis, euh, ouais, euh, pourquoi pas. Autant là, ces nouveaux commandants dans le spécial chess bundle euh, pour nos amis euh, les baleines. Avec euh, Mina ou Martel. J'y crois en prime. Hein. J'y crois beaucoup moins. Ensuite, on parle de euh, Zenith Event, l'Event du Zenith. Alors, l'Event du Zenith, pour ceux euh, qui euh, étaient encore confinés, qui viennent que de sortir... L'event du Zenith, c'est cet event où vous affrontez euh, tous les royaumes qui sont de votre région, donc les huit les royaumes d'une même région s'affrontent. Il hein, faut créer le monter le plus possible en puissance, alors j'allais dire créer des troupes, mais parce que qu'arriver à certains niveau il n'y a qu'en créant des troupes qu'on augmente sa puissance et les 10 plus puissants récupèrent un skin unique. Comme il nous le dit, la plupart, comme Absodian nous le dit, la plupart des stats actuellement sur les éditeurs, les alors c'est toujours des skins de ouf, hein, avec des stats très souvent euh, vraiment abusées, nous donnent actuellement 10 à 15% de, de bonus, c'est ce qu'il nous donne, sur une, une spé, alors en général c'est plus 15% défense, plus 15% santé, plus 15% attaque, c'est le genre de choses. Il présume, il dit, il prédit que sur cette année 2023, Lilith pourrait commencer à introduire des skins qui pourraient avoir des bonus de 25 ou 30%. Ce qui serait cohérent au regard de l'ajout de l'attirail dans le jeu et des formations, d'avoir des bonus toujours plus puissants, parce que 15% ça commence à devenir standard. Euh, il dit aussi qu'il manque deux skins aujourd'hui en 15%. Il manque un skin 15% défense et un skin 15% infanterie défense, pardon, et un skin 15% attaque des archers. Ce serait donc logique que les deux prochains skins soient pas en 25%, mais soit sur du 15% infanterie défense et 15% en, un autre skin, hein, pas le même skin qu'à les deux, hein, et 15% en attaque d'archerie. Ensuite, il dit aussi qu'on pourra avoir un bonus de skill dommage de 8-10%. Bon, sur toutes les troupes, pour euh, non plus spécialiser, par exemple, plus 10% sur tous les skills dommages, de façon générale. Oui, c'est tout à fait possible également, sachant qu'actuellement, hein, le plus gros, je crois que c'est euh, 5%, c'est celui que j'ai. Donc, sur les skills dommages, hein, qu'on s'entende bien. Euh, Season of Conquest, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut présumer, sur ce qui va nous arriver en 2023 sur le KVK. Saison 4. Hein. Il dit qu'on pourrait avoir un nouveau système de mécanique. Donc, ce serait euh, à voir. Alors, je sais pas pourquoi euh, il nous cite euh, ce, ce passage. Mais c'est vrai que Lilith nous a dit dans un dev feedback hein, qu'ils allaient introduire un nouveau système de territoire et un nouveau KVK cette année donc là c'est plus de la prédiction hein, c'est les devs qui l'ont dit directement avec euh, pourquoi pas un terrain avec euh, la mer ils nous en ont parlé, Lilith on l'a dit, alors ça devait être il y a 6 mois dans Dev feedback, qu'ils préparaient un nouveau KVK où on aurait une zone de mer et une zone de territoire et même ils en avaient parlé déjà avant, c'est pour ça qu'avant que l'event de batailles navales sortent, on pensait que Lilith avait dit qu'elle allait avoir des batailles navales, donc tout le monde pensait que ça allait être un nouveau système de KVK avec une nouvelle map qui mélange les deux, tout le monde pensait cela, car c'est ce qui avait été annoncé par les devs, et donc c'est pour ça qu'on peut présumer que ça va sortir cette année, normalement ça devrait être dans les tuyaux chez Lilith, c'est quasi sûr à mon avis qu'on va avoir ça, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel ils travaillent forcément. Il nous dit dans les Prime Commanders aussi ce à quoi on peut s'attendre sur 2023. Et vous allez voir, il y a des choses qu'on sait, qu'on a déjà entendu parler, que je vous ai déjà annoncé en lit, qu'on sait que les skins sont prêts, on sait que tout est prêt, c'est juste une question de timing de la part de l'HIT. Et d'autres que je trouve plus, plus, plus, plus étonnants. Alors déjà, Imotep Prime. Alors je serais surpris d'avoir déjà Imotep Prime parce qu'il est déjà tout récent. Mais pourquoi pas. Herman Prime. Ok, Bjorn Prime, Sun, alors ces trois-là, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Euh, pour la Chine, euh, Sunzi Prime, oui, là, on le sait, c'est dans les cartons, il y a du des là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Et Kusunoki Prime, on sait aussi que c'est dans les cartons. Donc, Sun et notre ami Kusso, ok, il n'y a pas de problème, là, moi, j'y crois tout à fait pour cette année 2023. Imotep Herman et Bjorn, j'y crois beaucoup moins. Et Bjorn et Imhotep, j'y crois, pas du tout pour cette année 2023 en tout cas. Il y a d'autres commandants. Prime évidemment, LG Prime, euh, sur euh, P Pelage Prime aussi, Pelage Prime, Bebar, Haussmann et Belisarius Prime. Cela pareil, c'est possible à mon avis, mais on n'en a jamais entendu parler. On n'a jamais eu de leak, on n'a jamais eu d'infos. Ça va forcément arriver dans l'année. Mais est-ce qu'on aura quand même sur 2023 tous ces commandants qui pourraient sortir en prime Je serais clairement étonné. Moi, je miserais vraiment sur Sunsi et sur Kusonoki. Si je devais parier sur un troisième, je dirais Pélage. Allez, Pélage, encore, c'est en un cavalier. Ouais, c'est bon, Pélage. Je parierais sur Pélage euh, ou. Euh ou Baybar, ce serait très très probable à mon avis, mais euh, ces trois-là peu lâche, ce serait beaucoup plus intéressant et stratégique. Ensuite, au niveau du muséum, alors là, on n'est pas dans le domaine du leak, ou du, enfin, on n'est pas dans le domaine de la prédiction, parce que Lilith l'a annoncé eux-mêmes que nous allions avoir sur ce premier semestre, donc avant l'été 2023, un, une version V2 du muséum, hein, avec la, on a déjà eu la première génération, Etel Fleda, César, c'est ce qu'absodian nous rappelle, hein, Frédéric, ykg Richard Minamoto, Martel, Elcid, barca Metmed, Mulan, Charlemagne, Ragnar et tutmosis Thutmos, III. Et normalement, dans la seconde génération, les prédictions qu'on a, les, les commandants qui devraient être incorporés, Saladin Cannes, ça on le sait, en tout cas ça a été dit. Tomiris également. Constantin, alors Constantin Prime, ça va être une... pas un Prime. Constantin en muséum avec un artefact, ça peut être très violent. Tout comme Alexandre, il peut être extrêmement violent. A l'inverse, Edouard est éclaté. Donc vraiment pour le rendre bien, il faudrait sortir un truc de dingue en, euh, en pièce de muséum, parce que sinon il restera en relique, sinon il restera éclaté. Attila, il peut être énormissime, imaginez un bonus de santé sur, Ati, sur Attila, ça serait oufissime. Takeda, bon c'est un second, Leonidas, il va falloir vraiment mettre une bonne pièce. Guan, alors Guan, laissez tomber quoi, Guan est trop utilisé, s'il sort quelque chose de, de bon ça va être énormissime. Artemis 1 Ramsès, Théodora et YSS. Et ce qui est étonnant dans cette liste là, c'est qu'on a YSS au muséum, mais... On n'a pas Zenobia. C'est pour ça que là, je n'y crois pas à YSS. Pour moi, YSS, Théodora, non, ne seront pas dans cette liste-là. Tous les autres, j'y crois. Saladin, Tomiris, Constantin, Alex, Édouard, Attila, Takeda, Leonidas, Guan, Artemis, Ramsès, oui. Théodora, YSS, non. Pour moi, ils sont encore trop jeunes, même s'ils sont très anciens. Et ceux qui vont être à surveiller grave, c'est Constantin, Alex et Guan. Alors évidemment, ils peuvent lancer un truc de ouf, et même Attila Ils peuvent lancer un truc de ouf sur Edouard pour le rendre de nouveau utile, comme ils l'ont fait avec Kao Kao euh, avec Minamoto aussi. Mais à surveiller, en tout cas, il y a du lourd sur cette seconde génération de museum Et on pourrait retrouver un petit peu de vitalité et des nouvelles combinaisons possibles. Parce que quand on est en KvK et qu'on veut sortir 5 marches, ça commence à être difficile de sortir 5 bonnes marches solides si vous n'êtes pas une vraie baleine avec une très très grosse CB. On passe à l'avant-dernière prédiction, euh, celle du level 50 des équipements légendaires et des accessoires. Alors là, euh, j'avais, je dois vous le dire, j'avais jamais remarqué, fait attention au niveau d'équipement des, euh, des items légendaires faut dire que je, chaque fois que je les crafte, hein, c'est sur mon compte principal ou mes ils sont tous à fond. Donc, euh, j'ai jamais fait attention à crafter et à équiper sur un commandant qui n'avait pas le niveau. Quand je craft, c'est des commandants expertisés. Donc, euh, j'avais jamais fait attention à ça. Alors oui, j'avais dû le lire à l'époque, mais là, euh, en relisant ces prédictions, je m'en suis rappelé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a un niveau minimum pour pouvoir équiper ces pièces. Donc... Il présume, prédit qu'il y aura des, des équipements d'un niveau légendaire supérieur à venir, des nouveaux légendaires, oui, et qu'on va rajouter des équipements dans le store, oui c'est sûr, parce qu'avec maintenant les attirails, les formations, on a de quoi, les attirails surtout, hein, on a de quoi avoir du stuff des, de base légendaire de haut niveau, donc ils vont forcément en rajouter dans le store, et... Dans un dev feedback, les développeurs ont déjà annoncé que le store du SOC hein, du KVK saison 4 va être renforcé. Qui plus est, avec les nouvelles marques qu'on peut obtenir, quant les nouvelles rétributions qu'on peut avoir lorsque l'on tient la à la fin d'un KVK et ce nouveau store, forcément, ils vont aussi rajouter des items là-dedans. C'est logique et ça va de soi. On finit justement... Avec les attirails et euh, les, donc les, les attirails, les parchemins, des attirails, les blueprints de l'armament et les matériaux de production. Euh, la prédiction est que lorsque les, la forge a été introduite la première fois dans le jeu, il y avait différents moyens d'obtenir des parchemins pour produire. Euh, il pense que euh, en 2023, on aura une, un nouveau bâtiment métallurgiste. Alors, je ne sais pas comment le traduire. Si vous voyez une traduction hein, pour euh, ce mot-là, métallurgiste, moi je traduis métallurgiste, c'est pour ça que je vois comme ça, mais il y a peut-être une autre traduction sans utiliser Google. Si vous en voyez une, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Hein. Un nouveau building métallurgiste qui euh, servira à produire et à débloquer des nouveaux euh, parchemins ou des nouvelles euh, pièces hein, pour les stats de l'armement. Alors, oui, c'est possible, mais là, je suis bien curieux de savoir d'où euh, Absodian va chercher cette info ou cette idée ou cette proposition. Donc, comme vous le voyez, il y a des choses qui me paraissent très crédibles, d'autres qui le paraissent moins. Des choses qu'on le sait, le VIP-19, on ne le sait pas, mais on le pressent tout de même. Donc, VIP-20, je n'y crois pas du tout. VIP 19, oui, tout à fait, ça va arriver, en tout cas, c'est sûr, faut vous y préparer, hein. donc c'est pour ça que moi j'essaye d'avancer sur le VIP 18, si vous n'êtes pas VIP 16, hein, continuez d'avancer, il faut au moins arriver sur le VIP 16 le Zenith, l'Event du Zenith, déjà VIP 15, c'est déjà énorme. Le Zenith, est-ce qu'on aura des nouvelles stats sur les nouveaux skins qui monteront à 25% Ça me paraît vraiment, vraiment beaucoup, hein, le gap à 25%, peut-être du, du 20% dans un premier temps. Mais ça me paraît énorme ici, mais ça rendrait euh, de fait obsolète tous les anciens skins à 15%. C'est pour ça que j'y affecte un poids moyen sur celui-là. Le seul pour le moment VIP 19, oui, sûr les nouveaux territoires de saison euh, de conquête, oui, on va forcément avoir des nouveaux KvK. Lilith hein. l'a dit. Alors après, il faut déjà qu'ils répare ceux qui sont dysfonctionnels. Hein. Le marche des âges, on l'a eu une fois vite fait. Et depuis, on l'a plus. Donc faudrait qu'il le répare ou qu'il le change. Les nouveaux commandants Prime, oui, on en aura. Alors dans cette liste de 10 commandants, moi je vous ai dit. Hein, ceux auxquels je crois, c'est Sunzi, Kusonoki et si je dois en choisir un troisième. Mais c'est vraiment pour en souvenir en troisième. Je reste sur Sonzi et Kusonogi. Sinon, si je me limite à deux, le muséum, on le sait, ça va arriver en version 2 seconde génération. Lilith l'a dit, hein, et c'est pour 2023 au premier semestre normalement. Donc, dans les six premiers mois, les nouvelles pièces d'équipement, oui, là-dessus, c'est pas une surprise, ça va arriver aussi. Et le nouveau bâtiment métallurgiste, là encore une fois, je suis sceptique. Voilà, écoutez les amis, c'est tout. Pour ces prédictions 2023, n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. C'est toujours intéressant en ce début d'année. Puis on verra dans quelques mois si on arrive et pourquoi pas en fin d'année. On fera le point sur cette vidéo et on verra ce qui était juste et qui allait lâcher un commentaire qui avait une bonne prédiction. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu.